Je vous raconte une anecdote. Euh, un jour, j'ai été faire un bilan chez une, chez, chez, chez une énergéticienne et euh, elle avait un appareil, euh, le, le Pulsar, je pense que ça s'appelle le Pulsar, mais je ne suis plus certaine. C'est simplement un appareil où on met ses mains sur, euh, sur un appareil électrique avec des points d'acupression. On reste à peu près 5-10 minutes sur ces points d'acupression et ça va mesurer un peu euh, tout l'énergétique du corps. Donc ça va donner un point de vue sur les chakras, ça va donner un point de vue sur l'aura et euh, ça va donner un point de vue sur comment l'énergie circule dans le corps. Euh, moi je trouvais bizarre en faisant ce bilan euh, que, euh, que mon chakra sacré. Donc le rouge, donc celui qui est vraiment euh, euh, un peu au-dessus du pubis, et euh, eh bien, euh, il était pas, il, descend, il descendait pas jusqu'au pied, en fait. La couleur rouge ne descendait pas jusqu'au pied. Et je demande à mon énergéticienne, bah tiens, comment ça se fait que, que, que ce chakra-là n'est pas, pas assez puissant Et elle me dit, écoutez, ça c'est un problème que tout le monde rencontre à l'heure actuelle, euh, dans le sens où... On est tellement actif dans la vie, tellement en train de faire des choses à gauche, à droite, courir, tout ça, que finalement, l'être humain perd de son ancrage. Euh, et l'ancrage, c'est simplement euh, comment est-ce que nous, humains, euh, on vit l'instant présent. Comment est-ce que nous, humains, on est rattachés euh, aux personnes qui nous entourent. Comment est-ce que nous, humains, on est rattachés à notre environnement. Euh, je prends un peu une métaphore où euh, quand on court dans tous les sens, qu'on va à gauche, à droite, au centre, à l'est, à l'ouest On ne fait plus attention à ce qu'il y a autour de nous on fait plus, quand, Par moments, on peut être aussi tellement fatigué, tellement épuisé Que même écouter une personne, on ne l'écoute plus et on est à ce moment-là dans le mental Dans la rêverie, dans l'imagination, etc où c'est souvent des pensées du style, j'ai envie de m'évader, qu'est-ce que je fais là, etc. Donc le mental carbure un peu à cause d'une fatigue qui fait que on court un peu partout dans tous les sens. Euh, donc voilà, l'ancrage c'est ça, c'est notre rapport à l'environnement et le rapport euh, au, à la société, les personnes qui nous entourent, les personnes qu'on côtoie tous les jours, etc., etc. Donc il y a ces, ces deux tranchants-là. Euh, et moi... Euh, moi, il y a quelques années d'ici, euh, j'étais fortement dans les hauteurs, euh, trop, mais trop dans les hauteurs. Euh, J'arrivais plus à trouver mon point d'ancrage euh, et c'est ce qui fait que sur mon bilan énergétique, euh, mon chakra sacré s'est euh, révélé faible en fait. Euh, et puis tout doucement, avec, avec une, une pratique en j'ai essayé de trouver euh, que, que, que je salue au passage d'avance, euh, j'ai essayé de trouver des moyens pour rétablir mon ancrage, pour rétablir mon lien avec euh, mon environnement, pour rétablir mon lien avec mes proches. Et au fur et à mesure, et au fur et à mesure des choses, euh, eh bien, mon ancrage s'est avéré beaucoup plus solide et de fait, euh, j'avais moins de symptomatiques au niveau euh, mental ou spirituel. Euh, et donc dans cette vidéo, moi j'ai envie de vous partager euh, mes outils, les outils que j'utilise pour m'ancrer au fur et à mesure du temps, euh, qui fonctionnent sur moi. Mais maintenant, je tiens quand même à dire que mes méthodes ne seront peut-être pas adaptées à vous. Mais le truc là-dedans, si vous vous rendez compte que vous, que vous avez un manque d'ancrage, à ce moment-là, euh, trouvez des solutions pour être beaucoup plus ancré, qui vous sont propres. En fait, il y, a, il y a plein, plein, plein, plein, plein de façons de, de, de, de trouver son ancrage et euh, je vais vous les citer euh, maintenant. Donc moi, la première chose qui m'a été conseillée euh, pour l'ancrage, euh, c'est l'huile essentielle de Ravinsara. Euh, l'huile essentielle de Ravinsara, elle a une odeur un peu terreuse comme ça et le fait de s'en mettre deux ou trois gouttes sur les mains, mais il ne faut pas exagérer avec, la, avec les huiles essentielles. Parce que si on est hypersensible, si on en utilise trop, il y a un moment donné, le corps il va surréagir. Et ça va créer une hypersensibilité en plus qui n'est pas forcément bonne pour le corps humain. Euh, ça, ça m'a été dit par une, une, une, une, une docteur en psychologie. Donc voilà. Donc voilà, on met simplement deux, trois gouttes sur les mains. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Et au fur et à mesure, euh, d'une manière énergétique, euh, rien, que de, rien, que de, rien, rien que déjà la senteur va déjà apaiser et faire diminuer le niveau, le niveau de conscience, euh, mais euh, ça va aussi euh, donner une sensation d'appui à la terre. Euh, en tout cas moi c'est ce que je ressens et comme je suis hypersensible, ben voilà c'est un peu euh, moi ce que je vis avec le Ravine Sarah et donc le fait d'avoir l'impression d'avoir de, de la terre dans les mains ça me raccroche à la terre en fait, ça me raccroche à la nature moi je suis à la campagne donc forcément il euh, y a plein d'arbres autour de moi qui me font penser à la nature donc ça me raccroche quand même, il y a un point d'ancrage qui se fait euh, donc voilà, ça c'est pour l'huile de Ravinsara. Ça coûte euh, un peu plus de 5 euros euh, chez Pranarum. Et euh, franchement, avec un flacon, euh, selon mes humeurs, je tiens quand même, je tiens quand même entre, entre 4 et 6 mois. Euh, ensuite, il y a la pierre hématique. La pierre qui est quand même très lourde. Euh, et de par sa lourdeur fait que, euh, on on, on, on, comment je vais dire ça, on s'appuie plus dans la terre. Il y a, y a une espèce de, c'est comme, si comme si on appuyait sur, sur le corps pour que le corps rentre dans la terre. Euh, et donc cette pierre-là, euh, elle favorise l'ancrage euh, dans ce sens-là. Euh, je ne sais pas combien elle coûte, moi je l'ai eu dans un coffret euh, de lithothérapie Mais c'est possible de l'avoir, euh, il, faut, il faut un peu regarder dans les magasins de litho, etc., etc Mais à mon avis ça ne coûte pas si cher que ça euh, Je l'ai acheté aussi en pendentif, euh, je ne me souviens plus du prix euh, Elle coûtait moins de 10 euros en tout cas, ça c'est sûr et certain donc, voilà. Et donc, cette pierre-là, euh, elle va apporter un appui supplémentaire au corps de manière à ce que, euh, à ce que la conscience ne monte pas trop dans, dans les sphères euh, et plutôt euh, apprend, apprend, apprend à la conscience à justement trouver l'équilibre, trouver euh, le... comment on appelle ça euh, trouver le bon appui à la terre, tout en gardant euh, les fenêtres ouvertes au-dessus de la conscience. Je vais dire ça comme ça. Bref. Euh, donc voilà, il y a l'hématite qui est franchement très utile. Et on peut la mettre dans sa poche, on peut la porter en pendentif, on peut la mettre en collier. C'est comme on veut. Euh, par contre, il y a juste un système, un système qu'il faut adopter avec les pierres, c'est qu'il faut les nettoyer. Euh, moi, je les nettoie à la lumière des pleines lunes euh, et donc ça va recharger les pierres. Et je les, je les enterre souvent euh, près d'un près, près arbuste, un rosier. Comment que la pierre prenne l'énergie suffisante de la terre euh, Et donc, euh, quand elle est nettoyée et qu'on la porte, euh, ben voilà, ça favorise l'ancrage. Euh, on est moins dans les pensées, on est moins perturbé par le mental, etc. etc., etc. Et on est un peu plus dans le réel. Euh, donc voilà, il y a la pierre de Ravitsara. Maintenant, si vous n'avez pas d'argent pour l'huile essentielle ou encore l'hématite, il euh, y a moyen de se, de se faire des automassages. Euh, des automassages des pieds surtout. Euh, donc par, par exemple, simplement prendre une bassine d'eau euh, et tremper ses pieds dans l'eau. se focaliser sur le ressenti sur le ressenti des pieds dans l'eau euh, euh, et donc de fait ça va ramener la conscience à la plante des pieds euh, et euh, ça va faire comprendre au corps que, que non c est, c est, c est, c est, il ne faut pas monter trop haut voilà c'est ça, il ne faut pas monter trop haut mais ça rappelle qu'on est encore sur terre et que euh, et qu'il faut garder cet ancrage à la terre pour le moment. Euh, D'un point de vue spirituel, j'aimerais bien vous développer ce que je suis en train de penser, mais je pense que je ne vais pas le faire pour l'instant. Mais bref, rien que le fait de venir masser les pieds, déjà les pieds, dans les points d'accupression des pieds, il euh, y a tout ce qui fait partie du corps humain. Vous pouvez vous, vous, pouvez vous renseigner sur les points d'accupression des pieds. Au hasard, par exemple, eh ben, le bout du petit orteil, c'est par exemple les poumons. Et en acupression, si on masse le, le, le bout du petit orteil, eh ben, ça, ça vient guérir quelque chose dans les poumons. Il faut savoir que le corps est comblé de nerfs et que les nerfs sont tous reliés les uns aux autres. Donc si par exemple, on a un nerf qui part du poumon jusqu'au pied, eh ben, le fait de venir masser la, le, bout du, le, le, le, le bout de l'orteil va réveiller justement ce nerf et va, euh, va entraîner euh, un système nerveux jusque dans les poumons et de fait apaiser les poumons. C'est un exemple, je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, en acupuncture en tout cas. Euh, donc voilà, masser les pieds, faire un bain de pied, etc. Tout ça, ça aide à l'ancrage aussi. Et ça permet aussi de rester dans une certaine réalité, de ne pas monter trop haut dans les consciences, mais aussi faire attention de ne pas tomber trop bas dans les consciences. Euh, ça, c'est un autre sujet. Enfin, bref. Donc, voilà. Euh, et alors, à côté de ça, à côté de, de ces trois astuces-là que moi, j'ai utilisées pendant des années et qui m'ont aidé justement à rester ancrée euh, dans une certaine réalité avec, avec la conscience, avec une conscience élargie euh, de lien, de, du lien avec mes proches et une conscience élargie avec mon environnement. Euh, et bien voilà, c est, c est, c est, c est, ces trois choses-là m'ont aidé euh, à élargir ma conscience à ce niveau-là et de ne pas monter trop haut dans les tours quand, quand je montais trop. Haut. Voilà. Bref. Euh, maintenant, il y a plein plein plein de méthodes qui permettent l'ancrage. Je vous disais dans une vidéo que moi, euh, pour m'ancrer, je passe à l'action. Euh, le fait de passer à l'action, ça met le corps en mouvement. Ça fait bouger le corps, on prend conscience de son corps, etc. etc., etc. Et tout, tout ce qui est exercice physique va venir justement euh, réparer le manque d'ancrage. Donc ça veut dire que si on va faire du sport, du cardio, euh, du yoga, des pilates, etc., ça va d'office ramener au corps. Et on aura une conscience un peu plus élargie de notre corps. Il euh, y a ça, mais il y a aussi également, pour des personnes qui sont un petit peu plus artistiques, il euh, y a aussi euh, tout ce qui est euh, bricolage, peinture, dessin, euh, etc. Et ça aussi, euh, rien que le fait d'être dans du concret permet justement euh, à l'ancrage de s'améliorer. Euh, donc voilà... Euh, ben je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai tout